L'édition 2018 des Digital Learning Excellence Awards met en lumière six tendances et un constat. Première tendance, l'attractivité et la séduction. Mentionnée par près de 80% des candidats, elle concerne aussi bien les formations obligatoires que facultatives. Il s'agit de donner envie dès le départ, de surprendre, d'engager à poursuivre et de frapper les esprits pour favoriser la mémorisation. Les efforts portent sur le graphisme, le storytelling, le ton décalé et disruptif et sur la génération d'émotions. Les modalités préférées pour obtenir ces effets sont les vidéos, les serious games et la gamification en général, mais aussi les systèmes de simulation dont la réalité virtuelle. Deuxième tendance, la modélarité de contenu court. Près des deux tiers des candidats ont conçu leur dispositif sur ce principe. La finalité est bien souvent d'offrir aux apprenants des contenus digestes et faciles à intégrer dans leur activité quotidienne, et dans certains cas aussi, de permettre à l'apprenant de personnaliser son parcours. Troisième tendance, l'actualisation des contenus. Grâce à la modularité, qui était notre deuxième tendance, cette actualisation est plus facile et moins coûteuse qu'avant. Elle permet aussi, dans certains cas, d'intégrer les bonnes pratiques des apprenants au fil de l'eau, ou encore de pousser des news ou des nouveaux modules en fonction de l'actualité. Ces trois premières tendances, la séduction, la modularité et l'actualisation des contenus, ressortent de manière notable par rapport aux éditions précédentes du prix. La quatrième tendance, quant à elle, confirme ce que nous avions déjà observé ces deux dernières années, à savoir que la transposition est massivement favorisée. « Revest Learning » pour exploiter en salle ou « on the job » des contenus acquis en autonomie par les apprenants. Accompagnement de travaux de transposition par des tuteurs, des coachs ou les managers. Immersion dans un simulateur ou la réalité est virtuelle avant l'application sur le terrain. Les moyens sont variés. La cinquième tendance confirme la présence du social learning avec les réseaux sociaux ou des activités collaboratives à distance pour favoriser les échanges entre apprenants. Enfin, la sixième tendance entérine la portabilité de la formation avec 80% des dispositifs qui sont multisupports. Après ces six tendances, terminons le bilan de cette édition par un constat. L'évaluation de l'impact de la formation est encore émergente. C'est une donnée que nous avons toujours un petit peu de mal à obtenir de la part des candidats. En définitive, six dossiers, soit moins d'un tiers, mentionnent explicitement des impacts observés. Sur ces six dossiers, seulement deux candidats produisent des chiffres en comparant une situation avant et après la formation. Les quatre autres constatent qu'il y a plus de ou moins de, de manière assez factuelle mais non documentée. En tout cas, le fait que ces données ne soient pas immédiatement disponibles dit quelque chose sur les habitudes en termes d'évaluation opérationnelle de la formation. Et c'est sans doute là l'un des défis des prochaines années, arriver à mesurer l'impact opérationnel des dispositifs de formation, qui sont par ailleurs admirables.